Pour réaliser la technique de la kératine lâche, il est important d'intégrer la teinture à l'étape du fixing. Pour le dosage, il vous suffit de prendre entre 1 et 2 cm de teinture, la même quantité en fixing, puis ajouter 2 gouttes de kératine. Pour mélanger les produits, utilisez en premier temps un tampon. Puis, afin d'aller un petit peu plus vite, vous pouvez vous aider d'un mélangeur électrique. Une fois la texture parfaitement homogène, vous pouvez appliquer votre produit sur l'intégralité des cils, c'est-à-dire jusqu'à la pointe. Attention tout de même à ne pas toucher la muqueuse. La quantité doit être tout de même en épaisseur. Ici sur la vidéo, vous verrez réaliser cette application à l'aide d'un pinceau liner, mais c'est également possible via une micro-broche ou tout simplement, comme je le réalise sur le deuxième œil, avec un pinceau. Pour Justine, j'ai fait le choix d'utiliser les formes en silicone courbure L pour la simple et bonne raison qu'elle euh, a naturellement une paupière assez lourde. Et de ce fait, il est important de choisir un silicone qui permettra aux cils, une fois d'être traités par le rehaussement, de passer par-dessus euh, euh, cette paupière lourde, donc pour potentiellement la camoufler, mais surtout de ne pas... Toucher la paupière, donc de ne pas avoir d'effet retour en arrière. C'est des choses qui sont euh, euh, souvent réalisées quand on choisit sa forme en silicone un tout petit peu trop marquée. Une fois l'application du mélange fixing, teinture et kératine appliquée sur les deux yeux, je viens recouvrir d'un cellophane. Je le fais délicatement pour ne pas déplacer ma matière. Je viens vraiment recouvrir même sous l'œil de ma cliente. Ça permet de garder une certaine chaleur. La chaleur va vraiment aider à la kératine à mieux pénétrer dans le poil. Et je vais aussi euh, placer un masque que j'aurais chauffé dans de l'eau très chaude au préalable. Je viens laisser poser le tout entre euh, 8 et 10 minutes.